Je la présence de Je de la de Amen. Voilà. Nous um, sommes en train de Nous sommes de faire Nous sommes en train Nous sommes en train Nous tu les chrétiens, mais disciples à Yeshua. Pourquoi? Puisque chrétien chrétiens, ils ont des mots tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que a as dit que tu as dit que chrétien, que comme Christ. que tu tu tu que qui confiance, une relation entre mo te, to mo les gens et les Ça dit, les gens ne sommes pas une assemblée, dénomination. Les gens ne sont une Les ne pas une association. Donc, Oh, bah, Parce qu'il y a une autre assemblée dite église. On oh, faut bah, comprendre que l'assemblée dite église sur uh, 100%, peut-être 99,9%, de suis mm. ba, ba, bien, je suis bien, je suis bien, je suis pour y a dans et a une vision globale de Yeshua qui allait partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. même fait de toutes les nations mes disciples. Puisque tous na, na mission, oh, il y a une mission qui oh, a une mission qui une mission qui une mission une mission qui message qu'on détermine sur soutien États-Unis place dans gant comité Gabon place dans comité no Congo place dans gant comité c'est à dire il y a un monde tout ça message deux fois a réunion bien sûr le samedi mais nous avons après sur net Vous remarquez ça fait quelques temps que tout avez tourné vidéo t'es nakat ya ce ez, c'est pas une loi ou bien ce n'est pas que okay, qui pas ça. Ezali, ming, ming, par rapport à un projet et a, par rapport d'abord à projet n'est-ce pas il y a un projet peut concentration peut être mince, mais tu côté à côté à te boyer na quand ça vidéo et ça quand même toujours moment moko pé moi il y a moi il y a moi il y a moi pause puisque deux fois aussi il faut que vous alla na kimia ou vandi peu okibat mususu et ça peut être très important mais là même à partir à vidéo en ligne qu'on va peut que à partir semaine prochaine to banda bon on va vidéo na biso comme d'habitude pour n'est-ce pas to continuer ko ko l'église Sabino combat Yeshua je vais parler de nature le basico à wa quand tu les avertit, nous voulons réellement prêcher une personne. Tu es du côté à ma sapoté, tu côté à ma soloté, tu es côté à ma camboute, tu es de ma philosophie, tu es côté à plus euh, évangile, tu es du toucher directement mon moko. En commençant par Abisso, tu as un groupe Awa. Tant que tu as un groupe Awa... Euh, Tout le monde e a le kou de Dans le A, le a de so a to de a Tout le monde le de Tout de Tout do passé nakati ya auto bengi habitude c'est-à-dire mouta komiko ya ka aoki bakamanzambe pa kei moussou petraoki amunika ka vidéo et puis et puis tanga sisi vidéo moko aké na vidéo ya ya mi balé ya ya mi satu entre temps à bosani vidéo ali bosso non to to za la ba batto on qu'est-ce qui te moni makamanzambe to bakisi en plus tanga ya bon moina biso estez le moine moina en classe tanga zo ke na classe chaque jour et bongi yo aux ala moutaux ala donc euh, euh, sensibles la message t'on a matière y a professeur pourquoi puisque ceux qui na classe pas comme avocat mais pas comme informaticien ou oh, comme informaticien par rapport y a un magasin que ceux oh, oh, magasiné je, je veux dire bah, information formation zoper ça y a chaque jour ceux qui professeur à zotangis ça y a cours mot quelconque et que vous comprenez nous malamo dès que ça là qui na fin de l'année t'on a fin habitude d'ailleurs ouais oh, bah qu'on distingue de façon que aux ala ce qu'on a comme ouyé oh, ouyé oh, collie oh, ou oh, tchamo de tocobenga ou soit médecin soit ingénieur soit je ne sais pas avocat pourquoi puisque au donc au maîtrise ma cambo aux alikosala dès que mon père n'a ma cambo en zambé et bongi ce qui aux aucun go donc comme le cola m'a sapoté que ça sa, lieu qu'a bien na mututo na muto na na matoi mais yo kango pour puisque lingi n'est-ce pas que makambwana est accompagné yo de façon que ceux qui ont connaissance de y a 10% na année 2020 année 2021 obaxa connaissance peut être y a y a 20% pourquoi pas 30% ainsi de suite pourquoi puisque toi lieu courir vers la fin du temps ce qui est osa que tille que les kilo otu anongo et et et zanongo mo et puis et que ayena mais yo mo ko pe mo ta na o au avant on pensait que muto gens façon comme comme mais pe moi, je suis confiant, mais papa a cou者ye, Papa a couille, mais moi, je Ça dit, ça dit, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, ça ça ça ça dit, ça ça ça Effort Monsieur souhaite puisque pour n'ayer et signer Bible l'objet qui est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois après quoi viendra quoi le jugement c'est pas ne pas Monsieur pas à côté abyssaux oh non donc qu'on serait incarné au bout de non on voit les il y a kouta après force après a y a ou bien enfer diable ensemble puisque même le diable sera aussi mis donc prison en enfer pour l'éternité. Il est important de comprendre que même dans le la groupe, dans le livre, il y a un chaque tu de question pour comprendre. C'est ainsi que nous euh, caractéristique il a disciple. C'est qui un disciple Comment est-ce qu'un disciple doit être Disciple, bien sûr, il y a Yeshua à cause de la tout monde a dit que a secte au prophète monde a dit mon je ne sais pas apôtre asana dans moi église na église partout ce quoi on qui était au à toutes toutes ces organisations là et quand il y a un disciple, puisque disciple, il y a une idéologie, n'est-ce pas Il y a un maître quelconque. Tout disciple doit avoir un maître. Mais ce que disciple, il y a Yeshua. C'est le moment de le faire. N'attends pas que il y qui répète après moi. Non. y a un message qui est un disciple vandi Fongola na yo, Senga pardon ma soumo sala, Senga zambé tambu yo, Senga a guidé yo vers bato bako kopisunga yo po oko la nakatia, nakatia pratique ya parole, Senga zambé apesa yo maye a comprendre le lilo banae, Senga zambé apesa yo a o uh, uh, uh, force, ya ko tenir devant ba, uh, donc ba tentation ya, ya diable, de façon que yo po ko ma disciple nae. C'est de ces disciples là que je vais parler aujourd'hui caractéristiques et à disciple Premier verset Tokotanga, verset mukuse, il y a 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Et le Biboye, apôtre Paul a soyez mes imitateurs comme je les suis moi-même de Christ. Tosommon awa, apôtre Paul a eu courage, a eu force, a eu même... Euh, comment dirais-je euh, tout père koloba que soyez mes imitateurs si qu'on a tout si qu'on a catte group hour na catte group hour nani akokoloba na biso on a catte group hour soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis pour donc de christ soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de christ c'est-à-dire tout le monde peut le dire aussi. Mais est-ce que Esa pense à imitateurs y a Yeshua Puisque c'est ça aussi ce que je disais la fois passée que ebongi biso ny sonaka groupe hors déjà en commençant par nous-mêmes. tout ça Il ne suffit pas de, de donc d'être là présent ou bien présente. Oh oui, tous les gens réunion samedi. Oh oui, ceux qui la réunion, Non, non, non, ce n'est pas ça. Et bon, qui ont une réunion, ils ont réunion, ils ont une réunion, ils ont pourquoi pas, ils ont plus na c'est ça, en fait, le but, donc, le but, y a, la réunion. C'est ça, en fait, le but, il y a, vidéo, qu'on avez vidéo. yo a, vidéo, qu'on vidéo, qu'on vidéo, vidéo, vidéo, vidéo, vidéo, vidéo, Puisque la vie chrétienne, ou bien la vie avec Yeshua, c'est une vie individuelle. C'est-à-dire, chaque motu à correspondre devant Yeshua, il y a un mot motu la vie. Il y a important, chrétien, les disciples, est-ce que tu marches selon ce que le Seigneur dit? Est-ce que tu peux dire comme l'apôtre Paul, que tous les imitateurs sont c'est de là que tu pense que je pense que j'ai encore des problèmes dans un, la place. que un, tu as dit que tu que tu as Disciple, qui suit son maître, en fait. il n'est pas, pas quelqu'un que appelle tout dit que tu as dit que tu as dit pour avoir une solution à un problème, ce n'est pas ça un disciple. Être disciple, c'est celui qui donne sa vie, sa confiance, sa foi quand Dieu, quand Yeshua. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il a de problèmes, il faut aller frère X, frère Y. Oui, tu peux le faire, mais après avoir consulté d'abord Dieu. Puisque tu dois être sûr que, comme on a disciple, c'est que Nzamba yebio. Ce Nzamba yebio, comment tu as à prière « Je connais mes brebis et je les connais par leur nom. »« Pourquoi est-ce que ceux qui ont eu problème au là, puisque tu penses que ton problème est plus grand que la force de Dieu ?» Non Un disciple, c'est celui qui a vivre la foi. Mais avant d'atteindre le niveau, il y a des choses qu'il faut que tu, que tu passes par. Il faut les kapak par bilokoana pour au comment que ben que digne d'être appelé n'est-ce pas disciple a Yeshua. Yeshua il y a Jean 14 15 allobi que non si vous m'aimez, faites quoi Gardez mes commandements, gardez mes principes, gardez mes paroles. Tu peux pas vivre comme quelqu'un qui est euh, en fait indépendant. Non. Chaque fois, si on a les choses que tu es en train de faire, yo. alors si vous avez des disciples, il faudrait maintenant que tango magambo salawana, yomoko mito na question. Est-ce que nous salabien? So Est-ce que nous avons salabien de Nami so avant au, kambu, -ce nan au réponse, sala du Cambou, mituna question. Est-ce que le Cambou n'a pas sali bien? Soi on lui répond. Sala, sala, so réponse, sala. Soi on lui répond. Sala le Cambou, on sala. Soi on sala le Cambou. Mituna d'abord question. Tang on répond. Sala yango. Et ça m'a bien, ça m'a Yomoko yebio ko porte banire baris posabi te wana. C'est pour dire que ceux qui ont li moins en Zambé et bongi yomoko. Il y a des questions qui sont les disciples. Oui ou non question y a Et si tu dis que y a disciple disciples, par exemple, est-ce que tu gardes les commandements de Dieu Il a des commandements commandement boni Tout ce on a dit, commandement y quand même. Il y deux commandements au Yeshua, il y a commandements alors mieux que De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu aimeras Dieu. Et à si tu es, tu aimeras ton prochain. Pourquoi le monde va mal? Puisque les gens n'aiment pas Dieu, les gens n'aiment pas son prochain. Pourquoi les pays comme l'Afrique, les pays en Afrique qui vont mal? Mais, je pense guinée ou ghana que c'est que j'ai remarqué n'a remarqué dans monique village de l'Afrique a que couleur moko pourquoi puisque donc village depuis village village ça dit le village de depuis des années pourquoi puisqu'il y a des gens qui vivent dans des villes avec des millions, a préféré tu à son mandat qu'au Suisse, à son mandat qu'on ne sait pas, à Pandora, à son mandat qu'on ne sait pas, les États-Unis. Mais place à, ouais, place peut-être, bah, an, bah, donc bah, bah, bah, ta, et tu village, pourquoi? Puisque etali était, pourquoi? Puisque Ali a soifé, y a Mbongo, pourquoi? Puisque ça un égoïsme, pourquoi? Puisque c'est le manque d'amour, c'est le manque d'amour. Aime Dieu et aime, aime ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux, peux pas garder un milliard d'euros dans ta banque pendant que la famille peut pas de Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas garder, je ne sais pas, aux gens dans pas ce qui 8, 9, 10, dans Congo, dans le Gabon, je ne sais pas où tu te trouves maintenant, mais dans famille, bande, dans la famille, place à famille, ce n'est pas normal. Celui qui a l'amour de Dieu partage. Puisque Dieu lui-même a l'amour, c'est pourquoi il a donné. Jean 3, 16. Il a puisqu'il a l'amour. On peut pas se dire avoir l'amour et ne pas être prêt à donner. Qu'on peut ça qu'on peut un bon côté, qu'on peut ça peut temps, qu'on peut ça pas attention. Combien de gens sont ba benion a téléphone, ça te dérange. Puisque ba benion a téléphone, ça te dérange puisque tu as besoin au sa Mais pourtant mouta so bengo peut que a besoin, il y a attention n'avoir pendant quelques minutes. Donner, ce n'est pas seulement de l'argent. Il n'y a pas de conseil. C'est donner aussi. Si quelqu'un vient vers toi avec son problème, après avoir dire Ah, vraiment !» Ce n'est pas ça. Un disciple, c'est celui qui a, qui a la culture de donner. De donner. Quand on dit donner, il n'y a pas bon côté. Il n'y temps. Il n'y a attention. Il n'y a conseil. Il n'y a pas d'amour. Il n'y tout, tout, tout ce qui est possible à donner au Kopeça. Parce que nous devrions suivre notre maître. Je répète, un disciple accompli sera comme son maître. Notre but, c'est d'être de, de, de, comme Yeshua. Je vais vous dire qu'on a fait un coup, mais a fait un coup, on a fait un coup, puisque l'ingouche est un coup. Mais on a fait un coup, on a fait un coup, on a fait un coup, on a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 un disciple doit avoir l'amour, un disciple doit avoir la crainte de Dieu, un disciple doit avoir la foi en Dieu, avoir la foi en Yeshua. Ça dit être sûr que même si on a un problème, a que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera. Même si j'ai des problèmes, je sais que je peux compter sur lui. C'est ça un disciple. Tout le monde a un gomme, tout le monde a un kalate, tout le monde a bas film, mais bas chinois mingi. Maître moko boye, asa makasi, quelque part. Élève na eto benga disciple, quelque part, bazo bétailier. Tant que maître na koyabu, tout le monde a quel mingi. Élève a zongi si ma maître a queliboso. Maintenant Dieu nous combat pour nous chaque jour comme ça. Si tu es disciple, tu n'as même pas besoin de fournir d'autres efforts On a au C'est Celui qui veut réellement avoir la paix doit faire la paix avec Dieu, doit être sûr que je suis avec lui. Et cela, et qu'on sa conscience, bien, qu'on peut sa foi, euh, on sa, froid, a que non. Tout ce que je suis, c'est lui au en fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul encore dira que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde même, même le, le diable ou les problèmes et quand les aussi oui tu as d'abord foi en dieu puisque tu sais qu'il habite en toi donc caractère et disciple à que non on a que positif malgré les problèmes. là tu penses à l'exemple à job ma personne vit à job l'elo et vous savez, même, même pas deux heures au bois quand même. parce que job a vécu à moni ma camp, job à moni ma et, et, et, et, et, et surtout, donc lui-même savait qu'il marchait, il marchait bien devant le Seigneur. Mais pas si on a un outil, pas si on a C'est pour dire que tant que vous avez passé des places, vous avez passé que places, vous avez passé on dans le langage humain, on reconnaît quelqu'un qui est bien dans Oui, on reconnaît quelqu'un qui est bien na le langage. Il est bien, bien, il est bien, il bien, il bien, bien, bien, bien, bien, bien, ça l'homme mais Dieu nous prend tellement en charge tant vous, que vous comprenez ce que je veux dire. Puisque euh, même ce que vous allez me corps, tant que vous avez du corps. Ils n'ont pas le droit d'y entrer pour la pas sécurité quelconque. cauchemar. le Vous allez Vous Vous Comprenez ça. Mais Dieu est capable de tout ce qui n'est pas bien Alors c'est pour te dire que même lorsque nous dormons, il prend soin de nous. Lorsque Tosan a un problème, il nous donne l'assurance. La, un disciple est celui qui, qui doit avoir foi en Dieu. Et puis, un disciple, je pense que mais tout ça, attention, les lot. Disciple, ali m'a dit, « Asa que porter croix. » Tout ça, verset Père Moukou, c'est Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. » Ce que me croire na yote Polanda Yeshua au dignité c'est-à-dire tina Ce que babik comme ma awa il a dit charge responsabilité. Tant Yeshua ça comme ça ba na ba na ba il aller c'est une responsabilité fait de toutes les nations des disciples c'est une charge ce qui se commet bien au yomoko na makase na moko, puisque yondimi que yondza c'est-à-dire na quatre no, faut faut que tu est en l'en côté yango mona batim susu azola la kati ya don na ma bella zo bal caza asa colé là nzambe na ngai non non non c'est pas de ça que nous parlons tobalika mbia fois fois esa na kati ya moté mais tu crois que même en silence tu peux prier nzambe ba ko la yo c'est ça être un disciple au en fait un disciple c'est pas celui qui ou bien que quelqu'un qui euh, au fait, père a pris le contrôle de ce Non, ce pas ça. c'est pas ça. Il faut tôt, donc tout ça ma le le de Moi, mon, mon père m'a dit une chose il a dit que soit le cas de est le cas Yomoko. est le même lorsque tu travailles dans la boîte, dans le bureau, pas où. C'est ça, en fait, le sens de la a accueilli, C'est c'est ça. dit vous vous dit vous que dit vous pourquoi il faut la salle Pourquoi cest pour dire que chaque personne Dieu nous a créé. D'abord, nous avons un but, à nous Et le but, nous a ming mingi, qui Dieu ne nous a créés pas pour nous-mêmes. Pour lui. C'est pour lui qu'il nous a créé. Lorsqu'il nous a créé pour lui, c'est ainsi que nous devrions travailler d'abord pour lui. C'est pourquoi Yeshua dira que rechercher d'abord le royaume de Dieu, le royaume de Dieu et toutes ces choses marami se mnyansi libala ndaku bana misala tout ça beaucoup zango na sima pourquoi alobai bongo pourquoi parce que ce qui montent de l'intérieur na katina yo oza li tout ce que tu aurais libanda serait lequel yo au copier devine yo tout le monde va bissu bakou koufi a 28 ans koufi 30 ans koufi oh a kagiri million la banque 40 ans à Koufi, oh, donc, à couffè, tu comprends, tu es 50 ans net, tu es un peu à couffi. Oh, nous, nous sommes na t'envergure, nous na à ba na ba diable. Pourquoi? Puisque qu'il y gagner vie, vite, vite, vite, vite. Pose-toi la question en tant que disciple. Nous disons, quoi si yo, 20, 2021, vous avez mois d'Octobre, il y a deux mois pour toi dire ça. Vous avez eu un ce Sont des questions comme ça qu'il ne faut pas fouiller, il faut se poser devant. Donc, yomoko yomoko yomoko. Poyeba, est-ce que tu fais la part de Dieu ou tu ne fais que ta part à toi? l'avant avant, il faut pas que tu de C'est pas ça, c'est pas ça. Et quand je dis faire l'œuvre de Dieu ici, de Dieu ici, c'est pas que non, il faut ça que à vidéo, non, c'est pas ça, mais yo mo ko place vous allez me toutes une question, ningo sala nzambe, nini, c'est la question. C'est la question qu'il qu faut, faut que tu te poses puisque chaque personne a sa baratu nzambe tana quatre naye, ou ko sala que non, euh faire comment dirais-je, participer yo nkatie langanaaye. Et la main comme la main à cinq doigts, chaque doigt sa taille. Nzambe bi pourquoi sala ko bongo? ce que yo attend que membre à corps y Yeshua qu'est-ce que tu fais au salariat pour au des a problème le la prière tout ça n'a pas pas et tu oublies que tu peux tout avoir mais si tu retires son souffle les vies au cahier au commis donc, Ekeko. Euh, et l'autre côté, un disciple doit avoir l'amour de Dieu, l'amour de son prochain, garder les commandements de Dieu, avoir la foi en Dieu, être sûr que je suis avec lui, et dire que si je, si, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et faire avancer euh, donc d'un pas chaque jour, surtout pour la parole, surtout pour la connaissance de la parole. Et si vous remarquez, je vous disais que vous dit que vous avez dit la vous avez dit que vous avez que vous avez dit que dit que Bible. Tu dit dit que vous Il y a vous avez dit que vous vidéo. dit que Tant que la Bible, il y a, pas quel jour tout le monde qui a eu, réseaux sociaux, qui problème, et ça, il pendant 5 heures du temps. Imaginez-vous maintenant, 5 mois, YouTube, Skype, WhatsApp, la nous ce que là un normal, ou bien, vous C'est pourquoi nous voulons vous former dans le cadre, où nous sommes on dépend de la yo on sa la part On de selon acteur et la vie. On a la figurante fête fait On a, a, a so ba Mais so on a la fête de On de fête. Si so fête h ce sont les disciples ont normalement. Light, to so to so on tout, tout, téléphone. Est-ce que vous a battu basi Mais il un peu Tout ce bref, c'est pour vous dire que non. Nous voulons à ce que Ben Nzambe un groupe. changer façon au monde tous nous sommes en au sérieux tellement que tous sommes en au sérieux tellement que tout mon monde a à l'océan la priorité n'est absolument vie en guana et des fois tu te poses des questions bon je ne sais pas faire mais qu'est-ce que je peux faire pour toi Jésus qu'est-ce que je peux faire pour toi je ne sais pas peut-être parler je ne sais pas peut-être écrire ou lire mais est-ce que nassani pona onkolo nassani pona yo est-ce que tu n'a pas question à Bongo? Est-ce que tu es sûr que vous des disciples disciple? Au cas où tu n'a pas question est-ce que tu est que disciple je, je, je ne crois pas? Alors n'attends pas demain n'attends pas que tu ne pas de temps Yesu, pas de y'a pas de non pas de y'a pas de pas Non monsieur, y'a pas de non. pas de ta vie surtout ta vie éternelle. Parce que car Dieu attend tant aimé le monde, qu'il donné son fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire afin que quiconque croit, quiconque croit, il y a, pour... il y a Joseph, il y a Junior, il y a Kalombo, il Kashisha, il y a Cachicha, il, y a B, il y a une... Monique, quiconque ce ce que les sons, oh, yo besoin enseignement yo il y a yo mituna ba question on a chaque fois so Monique le mit même nakati ya kondima mituna est-ce que mituna question mituna manzambe est-ce que nausal a bien na mis yo so mosali kambo mituna est-ce que kambo nausal est-ce que n'a bien na mis non puisque avant que ba juger yo so besoin loi nakati tamba ba ba lo ba ke que cette loi ne s'éloigne pas de toi. Et il y a des Il y a des lois. On il y a des Avant, il y a des lois. Tobi qui un averti en un niveau deux ça dit na quatre na on monte ça d'aller ça corbeau non non non non non non ne fais pas ça ils e habitent mais soit comme un niveau que même yomo ko posse condamné mais pour mi peser eh, ça dit au sali quand il y a il y a au solinga que monte au yo sali quand ma be hier vous c'est un pardon t'es pas un un un disciple c'est pas ça c'est pas ça disciple à monte au azo asoakaba risque ou un non je sais que na sali langer le côté Bon, problème, c'est qu'est-ce que tu pas mais bon, ceux tu as fait ça, tu as fait ça, tu tu as fait ça, tu as ça, ça, tu et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tout le temps, tout temps, journal, et il après, il y a Celui qui est à moi plus fort, et il y a aussi problème, il y un Non, un disciple a conséquent, il y a un Et Matthieu 16, 24, pour nous appeler sa parole, il y a 15 minutes, pour nous ça la réunion. Matthieu 16, 24, il y a un si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à, à soi-même, c'est quoi Au Bibo Saani, au Non ngaï, bana Banako Kala, narubani. Bankomat. Kala, Banako Kala, au Hercule, Banako Kala, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non non, non, non, non, Apôtre Paul, a le sol, le est le plus élevé. Et Paul est le, plus, le, donc, le, le moins de tous. Il a changé dans le combo pour l'ingite. le sol ou le chrétien. Et pourtant à l'époque le monsieur avait déjà la standard de vie il y a moins les colos si, si je ne me trompe pas il avait déjà deux nationalités à l'époque Paul au oh moment Paul au moment à Paul de Tarse, et Turks les locaux sont allés la géographie et ça na na na mais il y a des araki no mais juif c'est pour dire que non, à sa qui moutou, à sa qui kotambola, à botami, na tars, mais à coli koto, à ke na rome, à sa libuna boussali, à sa qui moutoua yéba ki marambara osala. Quand il était seul, en frappant des chrétiens, pour défendre soi-disant Dieu. Mais lorsque Nzamba koutena na Nanzela, Damas, m'obi, histoire ouana, à foukami, à, à mi boi ki namabele, à koubi koulobashiko ke non, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis. Je, je, je suis des Christ. pourquoi il avait compris que ba que bazel bah non c'est bazel -ce mo ko mère la sol, la comme a Paul le moindre de tous et nous sommes d'accord nous tous aujourd'hui que même Moussala Salaki, apôtre, mo ko donc que euh, que euh, contredire en et avec contesté, j'allais dire pourquoi puisque à Salaki, Moussala Moussa tellement bien j'ai travaillé plus que tous <laughs> Plus que tous. Je Sima. So no Mais il y a des gens qui ont des choses comme moi. sous Sima. Sima. sous Sana. Ils sont sous a nini sont sous Sana. Ils sont sous Sana. Ils sont sous Sana. Ils sont sous Sana. Ils sont sous a Ils si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est comme il dira à ce jeune homme riche si tu veux être parfait, va. Prends tes biens, tout tes biens, vends-les et prends cet argent, partage aux pauvres. Et puis après, reviens, suis moi. Tu ne peux pas être disciple si tu, si tu ne suis pas Yeshua. Il faut suivre Yeshua pour être réellement comme lui. Ça ne va pas parole, des questions, commentaires. Puis après, tu es bouclé. Frère Junior Osanabisso, Junior je suis désolée par rapport à la message là que Dieu te bénisse mon frère. Ah non, mais moi j'ai bien l'indice la, la, la, que j'ai tiré comme euh, conclusion dans tout ça, et que tout, nous devons abandonner tout ce qui est abandonner mettre de côté toutes nos passions, que se la concentrer vraiment dans le Mandanbe, puis tout l'andaï sans compromission, et seulement vraiment tout l'andaï tout l'andaï c'est tout simplement... Tout ce qui a eu l'habitude, je suis écouté. Bon, enfin, je parle pas dans ma vie, mais peut-être pas dans ma occupation importante, mais tout ce qui n'est pas important, que ce soit à nos yeux ou aux yeux de Dieu, d'écouter de plutôt l'analysable, plutôt en enfin que tout, c'est vrai a été arrêté, voilà. moi, je pense que c'est ça, et j'ai créé comme conclusion Ok. Que Dieu te bénisse, mon frère. Frère Kalombo, tu peux parler? Euh, merci beaucoup, frère. Merci, Nizam, et merci en tout cas pour nous la... On a échangé à l'élo, Les arabes sur ma casse pour la On a de Dieu. de faire la manière de faire la la la la la bien, c'est mon un thème, temps, comment plaire à Dieu? va plaire à Dieu dans ma vidéo, YouTube, tout ça, la manière belle, au c'est de mon se dans mais il y a conscience, qui est il donc, je pense sous force, en tout cas, pour nous continuer. Nous avons une relation directe. une relation directe. Nous relation Nous avons na Nous avons Nous avons les relation avant les cas, avant les cas, comme mes frères Donc, pas là, je je pas je pas pas oui, gloire à Dieu, nous avons message à le temps, nous avons un à ce nous avons Ce un homme qui to nous avons un qui a Nous avons un Nous avons un tout à nga solo. Tout à moi, je suis mwana à message à moi, donc, un euh, message à, à Amen, amen, amen. Frère euh, Junior euh, Mabidi, Sir Monique, a on oui, euh, a le Badjan? Oui, de à à c'est un et qui est pour important. Je a retenu, retenu, je suis retenu, je que vous mais la PCI, vous à entendu la non ça la ce la pour que le site de l'anzambi a la il faut que souci souci la souci salami le problème Uh -huh. <inaudible> um, <okay>. ouais wird, so gusta, donc, vraiment bien Donc, Donc, merci pour la parole à Ok. Et l'autre, important, que le Monique, temps. y a peu temps pour y a de temps pour la après avoir la Et, que eu, me mais, etoon, il a que raison on mais à y a il faut se très important même ceux qui ont 20 donc 20 minutes par jour ou par semaine autant la parole en zambie au comprendre en au souligner en au Mikotuna, au micro t'as puisque pas nakukola et bongi muti omogope au Luca au liabilé malam ukukola je pense qu'ils a très important notre soeur yabe ko l'obtention de bateau se quittera frère Joseph Fosuki ici soeur yabe la monnaie panahos ça va pas oui allô allô toujours cao si c'est bon mm. Nous avons un les C'est vraiment édifiant. C'est même passé je suis venu à encore. Donc, je nous à la maison. Je Peut-être que je la suis la à la maison. Je suis venu à la maison et ma personnellement, n'a pas bonisant mais parce que les na na ligne à gravement bonisant mais à ce moment zaka katan mais na na octobre on est la bande qui la disposition qui va ebele les brûlés. tableau mousseau dans le a disposé tant de temps, en en ce donc, nous merci et puis cet esprit Et puis, les Bolingoan, les Bolingoan est toujours dans la carte de la que soutenir, pour évangéliser, nous avons de parce que ce nous avons dans de Bolingo, nous avons un de mais nous avons parole kaka. Juste quand vous avez un contact, vous avez un WhatsApp, vous WhatsApp, vous avez un WhatsApp, vous avez un pour vous avez un WhatsApp, vous avez un WhatsApp, vous avez un WhatsApp, vous avez qui Well Donc toute a message très important pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour pour pour et là on y a un salé pour Nzambé. La mérée, pour ça, m'a re-trospective, a salé, Donc, chaque on a re-tabli. On telemi on a re-tabli, on on a Et puis, on a re chaque a est-ce que les ont ça très importants Est-ce que les cambours que les Ça très important e, Tout to to e, par euh, e, -a -a -a la un un la vie parce que parole. un un il y vraiment très capital, il pas de Joseph ici, il Joseph bonsoir tout le monde. Mmh, bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir. Bonsoir Bonsoir Bonsoir, bonsoir. Donc, la commission Zambe a permet à tous de nous au moment où Skype. Nous sommes dans la zone, nous avons un avion, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous n'a fait des choses, nous avons Zambé a battu Amen. Par rapport, il y a un message, Zambé dit, les frères, c'est une interpellation. Et puis, euh, moi, je, moi, je dis toujours que un disciple, donc, il a un élève, ne jamais, combien tu sans que vous te mettre maître Nabiso donc un disciple a vraiment différent nabagnos lié dans mon il voit que son maître dans un modèle donc il quoi plus que le maître alors bah désir nabisso besoin donc des fois il a un peu égoïste total à plutôt poteo imiter maître Nabiso le temps qu'on prend avec lui le temps de la, dans la prière peut-être c'est pas suffisant donc euh, vraiment, si vraiment nous voulons tout souhaiter tout lingi vos mots comme alors il faut tout, tout penser déjà que nous devons le servir parce que tokoma ba élève pour na lobby tout ça, là, où, notre maître il a fait que servir donc euh, depuis à 12 ans il a fait que ça servir. Donc, euh, si nous nous, nous, nous nous disons que disciples donc tout ça, Donc, ça où on a ajouté parfois un message. Si nous disons que nous sommes des de, de disciples, nous devons les servir. Tout vraiment Il y a tout le langage. Par exemple, il y a Pierre, quand il y a Jésus, tout ça, Pierre, malgré ce mais les gens ces gens-là avaient remarqué, le langage de Pierre avait remarqué un peu de ressemblance, un habillement, tout ça. Il y a eu, il y a tu ressembles à ceux où il y a eu. langage, ils avaient même... Et Judas il a même précisé qu'il faut embrasser Yeshua parce qu'il bah, a tellement ressemblance vous avez vraiment passé le temps d'ensemble dans le langage bah, comme presque, dans le langage Mais quand on s'est dit, on est disciple, il y a Yeshua qui est dans le langage il y a été Donc, dans ton communauté quoi as dit, tu as dit, tu ma un même langage avec lui donc euh, tout le monde la disciple. Le a disciple mais un langage tellement déplacé par rapport à sentiment à quand donc donc c'est vraiment très très tout le monde a pas ni message messages et ont monde a terre à terre mais c'est vraiment profond où ça la même base il y a foi base il y a la relation à zambé parce que il veut que tout comme ma discipline, donc pas tout comme ma disciple pour que tout soit incarné dans tout le la carte Donc, il y a des choses faciles, ceux qui ont des distractions, ceux qui ont des intérêts, ceux qui ont des intérêts, des ceux qui c'est vraiment une volonté, une motivation, donc euh, amour, ou un attachement, un comme un niveau, c'est a un disciple disciple. il y a un disciple Est-ce que Jésus a un disciple disciple C'est une question. Donc euh, où il faut se demander. Parce qu'il y a des critères où il y a des critères vous allez coller ça que c'est votre disciple Donc, quand on a son habitude, a bâti l'habitude, tout a vraiment votre disciple accompli, tout a vraiment votre disciple haut. Vous allez coller la montre à votre maître, n'importe Voilà, disciple. Amen, amen. Disciple accompli sera comme son maître dit la Bible. Euh, nous allons euh, prier. Donc, je pense que ceci aussi ici, Réunion, y a le lot. Tout ça l'effort prochainement, tout le monde avant puisque le prochainement, tout as fait tant au sol, pour te la semaine passée, Puisque tu as fait un moment d'absence, tu as un un nous allons prier et remettre tout à l'entraînement de Dieu que chacun prouve pour lui. Il y a eu le bon pour nous. Nous avons la grâce dans hockey, nous Mio Soto Oki tout ce qui nous a mis ça là. Il y a eu bon délai.